C'est Cocotin qui est Koukou, en direct du Havre, la maison d'arrêt du Havre. Je suis en direct de ma cellule, au oh, Cam, troisième étage. Comme vous pouvez voir, voilà le décor, il est là. Dernière cellule. Bon, ça va pas durer longtemps. C'est une petite mise en point. J'ai été accusé le 23 décembre par une surveillante de, comme vous pouvez voir, de terrorisme. De terrorisme. Donc elle m'a inventé un faux rapport pour. Euh, pour, bah, pour pas que je sorte de prison. Suite à ce faux rapport, elle me l'a inventé le 23 décembre. Le 24 décembre, ils sont venus me chercher. Euh, ils sont venus me chercher le 24 décembre. Je me suis embrouillé avec eux parce qu'ils voulaient me sortir de la cellule ouverte où je suis là, Troisième étage, porte ouverte. Voilà, centre de détention du Havre. Depuis trois semaines, je me suis embrouillé avec eux. Je suis allé au mitard 5 jours. Après les 5 jours de mitard, ils ont mené une enquête interne. Ils ont questionné des détenus. Je vous montrerai pas les noms, ça sert à rien. En tout cas, parmi les documents, les rapports d'enquête qui disent que je suis à l'hôpital, et compagnie ici et ça, ici et ça, et ben, on a des, des courriers de détenus, voilà. voilà, quelques courriers de détenus, je vous cache les noms, tac, qui m'ont soutenu, qui m'ont dit que j'avais rien à voir avec tout ça, ils ont questionné des détenus dans l'aile, ça fait que j'ai fait 5 jours de métard, ils m'ont sorti, euh, ils m'ont remis dans la même cellule où j'étais avant, donc en fait, voilà, gratuit. Mais le problème c'est que cette surveillante qui s'est fait déjà virer de la maison d'arrêt de ONI en 2017 parce qu'elle faisait du trafic, hein, et ben, le problème c'est qu'elle m'a mis un rapport d'observation. un rapport d'observation dans mon dossier qui me suit. Donc là je suis considéré comme un terroriste. Je passe le. Je passe bientôt là pour un appel sur une conditionnelle. Je fais cette vidéo juste pour vous dire que si du jour au lendemain on vient me chercher, on me met à l'isolement, ou on me tue, ou on me fait quoi que ce soit. Parce que bien sûr qu'il y a des suites sur les réseaux sociaux, j'en ai parlé, et il y a des plaintes qui ont été posées, et bien sachez, aujourd'hui, on est le on est on est premier aujourd'hui. Tac, tac, tac, on est le 15. Aujourd'hui, on est le 15 janvier 2021. Je suis en vie, tout va bien, grâce à Dieu. C'était pour vous montrer cette preuve. Voilà. Donc, ne lâchez pas l'affaire. Motivez-vous, c'est l'islamophobie. Euh... On m'a accusé d'être un terroriste, je vous le remontre, qui voulait préparer un attentat dans l'aile. Dans l'aile, carrément, je sais pas si vous vous en rendez compte. Hein. Qu'est-ce qu'ils sont pas capables de faire pour pas que vous sortez de prison Voilà, un terroriste qui voulait faire un attentat dans l'aile. Voilà. On ne sait pas dans quel but. Motivez-vous, faites tourner cette vidéo. Si vous la voyez, c'est que je suis dans une grosse salade. Soit l'isolement, soit mort, soit à l'hôpital, soit roué de coups. Ça fait plus de deux ans et demi qu'il s'enchaîne sur moi, depuis 2018, je devais être dehors. Le problème, c'est la télé, les médias, le rap, tout ça. Je compte sur vous, c'est Coco Taken, on dirait du centre de détention du HAAR. Force, honneur. Je viens de me faire claquer la porte cinq fois, je viens de me faire claquer le bras et la main. On va me faire péter la bouche pour au moins 3-4 surveillants. Là on est combien aujourd'hui On est combien On est combien aujourd'hui Aujourd'hui on est le 26 janvier 2018. Les surveillants sont rentrés dans la cellule. Et ici on a Oni à la maison d'arrêt du doise ils sont rentrés dans la cellule. Il y a un, un gradé euh, qui se fait appeler Chura Michel, là il se prend pour un fou. Il est rentré dans la cellule, il a commencé à arracher des trucs dans la cellule, des draps, tout ça, tout. Je lui ai demandé tout simplement tu fais quoi Tu vas où Pourquoi tu prends tout ça il a dit, écoute, nous, toi, on t'aime pas. coco t'inquiète. encore là, toujours présent. Paris magique, Ibrahimovic. Ouais, bon, là, pour ceux qui me connaissent pas, bah, c'est un petit peu la merde. Là, voilà, je suis en isolement. Bref, je vais vous expliquer tout ça, toujours dans la décontraction. J'ai un petit peu maigri, c'est parce que c'est le ramadan, jamais à cause des SS. OK. Là, je suis en train de subir un acharnement pénitentiaire. On appelle ça comme ça. Et bah, je vous fais passer le message à ma façon. Au Côte-Païtienne, au côté de Chette, acharnement pénitentiaire, encore un nouveau volet qui s'ouvre. On est là, on garde la pêche et la santé. Paris, 16 ème ville de Belzac. fini pas, tout est dégueulasse. C'est un volement fourné. Je veux dire, oh putain. Bon, allez, je vais vous laisser les faire. Ils sont tranchés, hein, parce que ça sert à rien d'être toujours énervé. Des fois, il faut, faut se relaxer un petit peu. est ce que je veux dire? Même on est au même on est n'importe où, il faut se relaxer des fois. Faut pas, ça sert à rien de faire trop le bouffe. est euh. ce que je veux dire? <rire> <rire> Tout passe pas, pas, pas la famille, tout passe, tout passe, la et la détermination, voilà. En vérité, j'aimerais nous ôter nos cartes d'identité, leur propagande est sur le web, ils parlent de libérer la France de cette islamisation. Fait la guerre à des rèves, ça ils insistent, mais que dire, que faire, nous sommes traités de racistes par les gosses à Hitler. Et futur nazis allergiques à la couleur, assis. Les jeunes crapules, votre leader a des cornes, vous manipule, vous avez dépassé les borgnes, vous portez sa haine et sa foi de damné, vous vivez dans la peine, cachée derrière une croix. De...